Bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, la récréation est terminée. Nous disons merci, chapeau aux forces vives. Si nos leaders n'avaient pas écouté les religieux, les sages, certains médias, certains médias communicants du CNRD, on allait dire, voilà. Les forces vives, ils ne veulent pas la paix. Les partis politiques ne veulent pas la paix. Mais vu que la manifestation était pour le 9, le 8, ils ont accepté de reporter. Nous, nous étions en colère. Mais aujourd'hui, nous les donnons raison. S'ils n'avaient pas accepté d'aller sur la table de négociation, on allait tout dire sur eux. C'est des gens, ils ne veulent pas la paix. Poutan Doumbouya, qui a pris les armes pour tuer des Guinéens. Ces religieux-là, ces sages-là, ne parlent pas du bandit, du narco, qui a tué des Guinéens. Voilà. Lui, est-ce qu'ils ont accepté de laisser le pouvoir qui était là Est-ce qu'ils ont voulu dialoguer avec le pouvoir qui était là Ils n'ont pas voulu dialoguer. Ils ont pris les armes pour tuer des gens. Donc, euh, nous disons déjà, c'est une victoire. C'est une victoire pour les forces vives. Le fait de reporter la manif du 9... Aujourd'hui, ils ont reporté la manif du 15 pour le 20, le mieux de se préparer. C'est pour le 20. Et nous disons à tout le monde de rester mobilisé. Moi, ce qui me choque, pourquoi appeler seulement que pour Conakry La Guinée ne se limite pas seulement qu'à Conakry. Vous devriez appeler sur l'étendue du territoire. Je vous l'ai déjà dit, ils prennent des agents à Mamou, Kindia, aux alentours de Conakry, les envoyer à Conakry. Ils prennent des véhicules, des policiers, des gendarmes à l'intérieur du pays, ils les envoient à Conakry. Donc, euh, si vous le faites sur l'étendue du territoire, Zélekore, toutes les grandes villes, là, vous allez comprendre. Je vous dis, le peuple en a marre aujourd'hui. Les Guinéens sont fatigués. Dumbuya, ils ont compris cela. Plus de négociations. On ne veut plus. Tant qu'on ne libère pas les détenus, on ne veut plus entendre parler de négociations. Voilà. Dumbuya, il n'est pas le plus béni que tous les Guinéens. La politique là, c'est l'UFDG, ANAD, c'est le RPG arc ciel c'est UFR. C'est les grandes formations de ce pays-là. Des bandits ne peuvent pas venir. Des partis banabana comme les Baouri, les Faya Minimolo, venir parler d'égalité. Comment on peut comparer le parti de Baouri à l'UFDG, le parti de Faya au RPG arc ciel Comment Donc, on ne doit plus négocier, partager les cœurs. Donc, la mobilisation, les jeunes dans les cafés, c'est pour le vin. Sur l'étendue du territoire. Voilà. En tout cas, il faut que tout le monde, cette fois-ci, les gens sortent. Quant aux gens du RPG arc le président Alpha, Alpha Condé, vous avez écouté. Le président Alpha Condé, vous avez tous écouté. Il n'a rien à voir avec ces bandits, ces narcos. La mobilisation, vous avez vu la dernière fois. Casse, les gens sont sortis. Voilà. Donc euh, la mobilisation, Mamadi Dumbuya. Ah, les gens de Farana, vous avez vu, non? Dans sa ils sont en train de retirer vos marchés actuellement. Ils sont en train de retirer vos biens aujourd'hui. M'braf Falou bandits, sont loulés. Ils sont venus uniquement pour leur poche. Ils ne sont pas venus pour le peuple de Guinée. Almana mandé, Almana Fouta. Allemana Allemagne, Allemagne Almana Bascotnie. C'est des bandits de grand chemin. Et je vous dis aujourd'hui, ils savent que ça va péter. Ils savent que ça ne sera pas continuel. Ça, je vous le dis, ça, je vous le dis aujourd'hui. Hein. Tous ces gens-là, ils ont commencé à faire sortir leur famille. Et ils ont commencé à faire sortir l'argent. L'argent qu'ils volent aujourd'hui, ils font sortir. Eux-mêmes, ils savent qu'ils vont fuir. Wallah, ils vont fuir. L'armée aujourd'hui, ça ne va même pas. Ça ne va pas du tout. On ne va pas rentrer dans toutes les c'est-à-dire dans les. on va pas vous dire tous les détails de ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'armée. Tout le monde en a marre. Le mensonge. Non. Comment des bandits des narcos vont venir? Ils mettent ils mettent l'armée. On dit non, c'est l'armée qui a fédéré le bandit, le narco. Doumbouya a qui pour que l'armée. Namori qui les a trompés. Namori était <coughs> supposé être le président de la transition. Le cerveau du coup d'État, Idi Amin, était supposé être le, serre, être le président de la transition. Mamadi Doumbouya les a tous nargués. Mamadi Doumbouya les a tous trompés. Comment un Lakoudou, comme euh, Doumbouya peut faire un coup d'État, le chef d'État-major est au courant. C'est lui qui était supposé être le président de la transition. Le gars, il lui a trompé. L'armée a compris aujourd'hui. Ils sont en train d'éliminer beaucoup de chefs militaires. Les gens sont fatigués. Tu te remues, tu ne te remues pas. Ils viennent te prendre pour te mettre dedans. Vous avez vu à Soronconis ce qui s'est qu passé. Donc c'est pour vous dire que c'est toute l'armée aujourd'hui. Ne voyez pas les policiers qui sortent. Ils le font malgré eux-mêmes. Mais je vous dis, ça va péter. Ce n'est pas le procès des dadis qui est là. Le fait qu'ils se sont entêtés, ils n'ont pas voulu écouter la classe politique. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont jugés aujourd'hui. Tous ces, tous ces menaces de Charles white, les menaces des forces, de, c'est-à-dire alcooliques, c'est chaud. Dumbuya, chaud aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, la classe politique, là, tant que les forces vivent là, vous êtes soudés là, les gens là, c'est zéro. Ils ne peuvent pas effrayer quelqu'un. Et c'est ce que nos leaders doivent comprendre. Regardez les médias. Non, UFDG, RPG, vous ne devez pas vous associer. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. C'est eux, les vraies forces de ce pays-là. Donc, euh, mobilisation, tout le monde sous côté. Présent Alpha Condé, Braba Bébo. Bah, attendez le mot là, je vais te bloquer tout de suite là. Vous qui prenez l'argent de Ousmane Gawal. Là. Voilà. C'est pareil. Il y a d'autres qui prennent l'argent de Ousmane Gawal. Ils viennent parler au nom de l'UFDG. Le jeu là c'est compris. Tout le monde a compris. Vous allez parler fatigué, mais les gens vont sortir. Du côté du RPG. Oh non, non, non. RPG, le président Fakonde n'a rien dit. Oh, le Fama a parlé. Ou Oule Quel argument vous allez dire maintenant? Quel argument vous allez dire? Le président Fakonde, les gens l'ont écouté. Il n'a rien à voir avec les bandits. Qu'est-ce que vous allez dire aux militants du RPG Où les tambaragnons Où les Voilà. Mamadi Doumbouya sera dégagé. Nous, tout ce qu'on veut, c'est l'entente entre ces partis politiques-là. C'est l'entente entre ces leaders-là. C'est l'entente, c'est vous les vrais acteurs. Pas ce n'est pas ces guignols aujourd'hui qui tournent autour. De Mamadi Dumbuya. Quand Fayam Minimono se flanque pour dire que non, l'union de UFDG, RP, RPG, c'est dangereux. Regardez-moi des sataniques comme ça. Quand des vauriens vont se flanquer avec des bandits, des narcos, des criminels pour venir dire que non, l'union de RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG, c'est dangereux. Regardez-moi des gens qui prétendent devenir présents dans ce pays-là, qui ne veulent même pas qu'il y ait l'union. Pourtant, lui, il avait fait alliance avec ces gens-là hier. Le même Fayam Minimono, il était. Acteur, acteur du, du, du CNR, de FNDC. Voici les archives. Des malhonnêtes comme ça, là, ils vont venir se flanquer, parler. Regardez, Fayam Minimono, avec le FNDC à l'époque. a lui, c'est maintenant. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu vas enlever le prix de moto où Toi, Fayam Minimono. Des incapables comme vous. Des malhonnêtes comme ça. Attendez même, je vais lui montrer un de ces vieux militants. S'il s'est parlé là, il n'a qu'à qu nous parler de, de ce monsieur. Des vauriens. Hein? Je vais vous montrer la photo. C'est-à-dire des vauriens viennent s'asseoir, ils parlent, les gens ne veulent plus de vous. Hein? Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Faya, vous êtes tout le temps là à mentir. Mentir, mentir. Personne ne veut de vous. Vous avez quel militant Hein Vous avez quel militant Personne. Toi, c'était tes motos ça. Parce que Dumbuya, il vous en donnait quelque chose. Maintenant, voilà. Toi, tu vas enlever le prix de moto où Faya Minimono. Tu vas enlever le prix de ces motos-là où Tandis que tu as des militants qui sont en train de crever. Quelqu'un qui devait être député. Tu n'as même pas pu faire quelque chose pour la personne. Tu viens te flanquer qu'on a l'union de Seludalin euh, et le président alpha -Condé, que c'est dangereux. Ceux qui ont pris les armes pour tuer les gens, ça ce n'est pas dangereux. Hein Ça ce n'est pas dangereux Hein Ça ce n'est pas dangereux Non, c'est vraiment dommage. Hein? On est avec euh, des gens qui ne pensent qu'à eux seulement. Ils ne pensent qu'à eux. Faya mono. la mobilisation là, vous n'allez pas arrêter. Non, non, non. Euh, Amadou Diallo, c'est-à-dire les gens sont tellement déterminés sur l'étendue du territoire. C'est-à-dire la galère qui est dans le pays. Vous avez vu quel pays normal où on met plus de 14 000 personnes à la retraite. Les jeunes sont là. On fait de la démagogie. Avions que le pays n'a même pas acheté. Le ministre du budget, il dit l'avion n'a pas été acheté. Ils sont en train de, c'est-à-dire de bailler nos biens aujourd'hui. Ils sont en train de vendre aujourd'hui, Simandou. Hein? Ils viennent se flanquer devant nos côtes de Mouy en train de travailler. Tous les chantiers du président Fakonde. Ils n'ont qu'à signer un contrat. Ils n'ont qu'à les signer des accords. Même Simandou aujourd'hui, les Chinois refusent de donner de l'argent et ils ne vont pas donner. Regardez-moi des bandits, des voleurs comme ça, des tonneaux vides. C'est Djiba Djakite qui va aller négocier les intérêts de la Guinée Des voleurs comme ça comme Djiba Djakite Des voleurs comme ça qu'on envoie en Chine pour aller parler au nom de la Guinée Il a quel diplôme Djiba Djakite Des voleurs comme ça, des amis des narcos Vous allez nous dire quoi Des tonneaux vides comme ça vont aller parler au nom de la Guinée Quel accord vous allez signer actuellement Vous n'êtes pas les élus du peuple. Des voleurs réunis comme ça, quand vous allez dégager les partis-là On vous a dit ouais, « Wallah, ça va chauffer, mais vous allez péter ». Cette fois-ci, si les forces vivent là, vous renoncez au vin là. Ce que vous voulez, vous n'avez pas obtenu. Nous, on ne va plus communiquer. Ça, on vous le dit. Hein. Nous n'allons plus communiquer. Parce que moi, nous le Les Guinéens sont fatigués. Une année et demie. Rien du tout. Qu'est-ce que ces vauriens-là ont pu mettre en place Les cœurs, n'oubliez hein? pas les cœurs. Parce que les bandits aujourd'hui, ils payent tout. Ils payent des gens pour nous faire taire. Même si vous le faites. La communication là, vous ne pouvez pas nous arrêter. Soit vous allez arrêter Facebook. Même si vous coupez Facebook, la communication ça va passer. Vous avez réduit le débit de connexion à Conakry. Mais malgré tout, la communication s'est reçue 5 sur 5. La marche du vin là, ça c'est déjà dans la tête de tout le monde déjà. Donc la manifestation c'est pour le vin. Mais vous avez vu déjà l'avant-goût. Regardez aujourd'hui, attends. J'ai vu les images sur Vision Guinée. Voilà, euh, j'ai même publié sur euh, la page, vous allez voir tout de suite. Ça dit, vous êtes là, la manipulation en train de tromper les gens. Hein? Regardez déjà, il s'est fait tard à Conakry, mais les jeunes sont déterminés, ils en ont marre. Voilà, bon, Djaray, crapaud agité là, Djaray, grâce crapaud agité. Tu avais dit, parce que les gens de cas sont sortis, que non, le président Fakonde a donné 800 millions. Il faut dire cette fois-ci, il a donné 8 milliards encore. C'est-à-dire crapauds agités comme ça, des menteuses comme ça, que le président Fakonde a donné 800 millions. Ah, mais la petite là. Ah, ouais, cette fois-ci encore, les gens vont sortir. Je vous ai dit, le mensonge là, c'est terminé. Vous venez attraper les leaders des gens, humilier des gens. Vous, vous n'êtes pas aimé. Vous ne pouvez pas donner de l'emploi aux Guinéens. Vous êtes en train d'aggraver la souffrance des Guinéens. À cause de vous, les investisseurs, personne ne donne de l'argent à la Guinée. Vous vous vantez des chantiers du présent, le oh, oh non, de est venu. C'est-à-dire, il est en train de pleuvoir. Hein? Les plantes sont déjà arrosées. Un bandit vient. Il prend le seau d'eau que lui, il est en train d'arroser ces fleurs-là. Ça a quel sens Il est en train de pleuvoir. Il pleut déjà. Il pleut déjà sur ces plantes-là. Un bandit vient. Il prend des seaux d'eau qu'il va arroser. Vous pensez que les gens sont bêtes? Les contrats là, vous savez comment le président Fakonde Son gouvernement, ils se sont battus. Des voleurs comme ça. Aujourd'hui, on nous parle de commanderie, le docteur Kassori. Ça dit, après les mensonges qu'il a une banque ici, après les mensonges qu'il a volé 46 millions, après les mensonges qu'il est propriétaire de Sheraton, après les mensonges qu'il a parc à auto. Eh On laisse tout ça alors. On vient se flanquer encore. Konon Mamrie, le budget, c'est-à-dire lui son budget de la primature, dépasse 10 fois le budget de Mamrie. Un département qui ne gère même pas. Konon, c'est le budget de Mamrie, 15 milliards qu'il a détourné. C'est-à-dire, ils ne savent même plus quoi faire. D'ailleurs, docteur Kassori est malade. Ali Touré, on lui donne les documents. Il refuse de montrer cela. Il parle de procès. Il t'embête dans Kadina Namigera, il t'a dit à Toi, la fille a, a pris 300 000 dollars. 300 000 avec toi, Ali Touré. Il t'a y a Guitaré. Tu as donné 340 000 à la fille. Elle a terminé sa maison avec les 40 000. 300 000. La petite. Je vous ai montré les preuves ici, non? Des voleurs comme ça. Toi, tu as volé, tu as pris l'argent. Vous avez intimidé des gens. Tu avais tellement d'argent, tu dis à la fille de faire sortir l'argent. 300 000. Moi, j'ai dit à la fille, si elle te donne l'argent là, elle est maudite. Nakobri, ils t'en y a des mouchettes comme ça, des voleurs. Le CND, ils savent que les gars sont en train de voler, mais il ne peut pas les humilier. Après tout le mensonge qu'ils ont dit sur nos anciens dignitaires, c'est-à-dire exposer ces gens-là. Vous avez vu au ministère des TP, le dossier là, ils ne les ont pas laissés. Ils ne les ont pas mis sur contrôle judiciaire. Mais quand c'est nos cadres, là, non, non, non. Des voleurs. Vous avez trouvé combien au trésor public Vous avez pu faire entrer combien Vous avez délapidé nos biens. Vous êtes incapables de recruter parce qu'il n'y a pas d'argent. Et comment le gouvernement du président Fakonde faisait pour payer tous ces gens que vous avez mis à la retraite C'est là-bas les gens doivent se poser la question. On traite les autres de voleurs. Mais la vie n'était pas chère. Les militaires, il n'y avait pas de crise. Il n'y avait jamais de malentendu entre l'armée. Et le pouvoir. Mais regardez aujourd'hui les cris dans les camps, dans les casernes aujourd'hui. Ils sont venus enlever le ravitaillement de riz. Ils sont incapables aujourd'hui de faire plaisir. Vous avez promis 100 Qu'est-ce que vous avez donné Des voleurs, des menteurs. Vous pensez que c'est la démagogie qui développe un pays Vous pensez que c'est être grand, gros, bête qui développe un pays Hein Le déjà que le président va Vous avez vous avez vu maintenant Il va super bien. La santé c'est Allah Subhanahu Wa Taala qui donne. 85. ans. Vous l'avez entendu. La santé, là, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas vous. La santé, c'est Dieu qui donne à quelqu'un. Ce n'est pas vous. Vous pensez que c'est le physique qui développe un pays ou c'est question de jeûne. Des voleurs sont là. Vous êtes là, Connor, il est vieux, il est vieux. Vous avez menti sur sa santé. Kono, il ne fera même pas trop à moi. Ah, c'est le président Fakonde qui vous dérange aujourd'hui. C'est le président Fakonde aujourd'hui qui fait que vous ne dormez pas aujourd'hui. Des menteurs comme ça. Qu'à l'État soit petit, ce sont des réalités. Des gros menteurs sont nous. Des narcos. Côté Vous êtes des narcos Le coup d'État là. Si c'était vraiment, comme vous l'avez dit, vous vous vantez le 5 septembre avec le FNDC, l'UFDG, ce jour-là. Si c'était pour la démocratie, vous ne serez pas mal avec ces gens-là. Mais c'était pour sauver vos têtes. Aujourd'hui, vous pensez que vous allez rester. Voilà, il y a des questions. Il y a des questions. À la tête du Moi, je vous ai dit, ce coup d'État-là, vous avez dédouané le président Fakonde. La haine qui était là contre le président Fakonde, les gens commencent à comprendre maintenant. C'est-à-dire, les chantiers même cachés du président Fakonde, vous, vous êtes en train d'exposer ça. Parce que vous payez des milliards aujourd'hui dans la communication DCI qui est plus voilà, puissant que la RTG aujourd'hui. Mais les Guinéens ne sont pas dupes. La majorité des Guinéens ne sont pas dupes. Parce que oui, ils ont compris que déjà le président Fakonde, il y avait des grands chantiers. Mais la communication autour, c'est c'était des petits communicants qui étaient là pour des ministres. Mais les gens ont compris qu'il y avait des grands chantiers maintenant. Ou bien c'est vous qui avez trouvé les financements de ces trucs-là Hein Donc, franchement, restons mobilisés. Tout ce que nous demandons, c'est le départ de ces bandits-là. Voilà. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. UFDG, RPG, là, arriver devant, on va se boxer quand il y a élection. Mais pour l'instant, là, si les leaders tombent dans le piège, c'est des gens qui sont à côté du groupe de Ousmane Gawa, des petits communicants irréfléchis. Ah non, il ne faut pas t'associer avec un RPG. Vous, vous parlez de la Guinée, vous parlez d'unité, vous parlez de paix. S'il n'y a pas de paix, alors, quel développement on peut y avoir dans ce pays, là? s'il n'y a pas d'entente Donc, alors, que, quelle solution vous donnez mais c'est des gens, on envoie des miettes seulement, ils viennent s'asseoir, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous avez vu, ils ont voulu tromper certains leaders, mais ils ont tous compris que c'est de la manipulation. Ils veulent qu'on aille dans le mois de Ramadan. Vous avez vu des imams politiciens aujourd'hui qui parlent. Non, Moutamouti, Massono, dans ce pays maintenant, la solution n'est pas dans les rues. Alors, les imams qui ont dit la solution n'est pas dans les rues, et ceux qui ont pris les armes pour venir tuer des Guinéens oh, ceux qui ont tué des Mon frère Drissa, je vais bien. Donc, euh, je vais vous laisser. Je vous dis merci infiniment. Merci d'avoir partagé. Et le combat continue. La mobilisation, c'est pour le vin. Merci aux forces vives. Pas de recul. Je vous dis la négociation, c'est après le vin. Voilà. Dans le mois de carême, là, on va bien négocier. Mais il faut la grande mobilisation. Tant que le peuple ne s'exprime pas, tant que le peuple ne sort pas pour dire Hey, vous les bandits, là, ce n'est pas ce que nous, nous voulons. Le 5, il y a d'autres qui ont dansé. Ils ont écouté le discours du voleur, du bandit, du narco. Ils ont cru en lui. Mais au fil du temps, ils ont compris que c'est un narco, c'est un vrai bandit qui est Mamadi Maintenant, là, eux, plus les autres qui ont été victimes. Ça fait mal. C'est pourquoi les foyers ont peur. Ça fait mal. L'union des forces vives, ça fait mal. Ça les dérange. Les partis pacotis, là, ils peuvent rien. Donc ça fait mal qu'on entend parler forces vives. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD, UFR, FNDC. force sociale, ça fait mal. Il faut tout faire pour les diviser. Il faut tout faire pour diviser ce groupe. Et vous ne pouvez plus, ça c'est fini. Si vous n'avez pas pu créer l'amour entre les Guinéens, si vous n'avez pas pu appeler toutes les forces vives autour de la table, vous avez déjà échoué sur ce côté-là. Vous n'avez pas le droit de mettre un Guinéen en prison parce que vous n'êtes pas les élus du peuple. C'est quand on est les élus du peuple qu'on fait ce qu'on veut, mais vous n'êtes pas les élus du peuple. Vous n'avez ni de programme pour ce pays. Vous ne faites que reculer la Guinée aujourd'hui en arrière. Donc c'est fini. La mobilisation du vin, vous allez comprendre. Vous allez sentir le CNRD. Faites tout les sacrifices sataniques là. C'est quand tu ne crois pas à Allah subhanahu wa ta'ala que ça, ça peut te prendre. Dire que Karamoukou va faire ça là. C'est quand tu ne crois pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand tu ne lis pas les roquillas là. Que tous ces trucs sataniques là, ça peut te prendre. C'est quand tu ne crois pas à Allah. C'est quand tu crois aux trucs sataniques que ça te prend. Vous pensez que vos trucs sataniques, là, ça peut nous prendre Vous pensez que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il ne sait pas qu'est-ce qui est dans nos, euh, dans, nos, dans nos pensées La majorité des Guinéens aujourd'hui, la souffrance des Guinéens aujourd'hui, vous pensez que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il ne voit pas ça Vous pensez que quand vous partez, vous flanquez pour dire, on va prier pour Mamadi Doumbouya. Vous ne dites même pas pour le, ce qui est bien pour le pays. Hein? Et puis c'est ce qui est dommage. Les imams, là, ils vont s'asseoir, qu'on est pour Mamadi Doumbouya. <rire> on ne sait pas comprendre. Allah Ya Timurama Yanfatango. Si vous ne priez pas pour le bien du pays, au faites qu'on a autant autant à Duba voilà. de de fait des choses qui sont faites. Vous a Vous faites des choses qui Vous faites des choses qui mané, Vous faites des on qui sont faites. Vous qui sont faites. Vous faites des qui sont faites. Vous il y a des enfants, il y a des barres. Il y a Il y a des barres. Il y la manifestation du vin. Voilà. Si les bandits la continuent. Il y a, maintenant on va demander la désobéissance civile. Et c'est à partir de là que tout le peuple. Ils vont appeler à une mobilisation générale. L'armée républicaine. Ça se passe partout. Ils ne peuvent pas changer cela. Ils ne peuvent pas changer. Aujourd'hui ce n'est pas les dadis qui sont là. C'est quand ils vont voir le grand nombre maintenant. Ils vont voir le, le, le, le peuple de Guinée dans les rues. Ah, ils vont dire ah ça c'est sérieux. Ce les gens font semblant seulement. Ils savent que la cellule a écouté. Ils savent que le président Fakonde est écouté. Ils savent que Sidi a aussi écouté de son côté. Le FNDC. Hein Force sociale. Des bandits vont venir s'asseoir, des cambérimbat, des vauriens, des tonovites. Hein Non, Non, je suis tellement pressé qu'on attrape ces gens-là. Ça dit, Moudje Feman Garimane. Moudje de, Dera Garimane. dit de bandit Armée guinéenne. -no. On va se réveiller. Qui bandit Rafael et voulait les saoumo Oh bien La Guinée soirée dans tous les camps misérables. Hey, au bagarre fait des oh, bandits rafira. Au décidé, population otanambe Narco, madafala Obe, Obassara kadom fait dans les camps. Arrêtez de manger les sacrifices de ces bandits là. Autant sorry, parce que oboyenam farafé. Mira qu'on le bandi bandit et monoma. Dumoya misé na dumoya roni. C'est c'est. Un simple bandit Narafa au pays Tonga en otage. Il y a combien d'officiers aujourd'hui intellectuels dans ce pays Un grand bandit Rafa Doro, au Tangouma, Dore. Hein Ota Tangoula, Mounomato. Lassana la Mato, là, ça a dit, ben mille fois. Qui bandit Rafa Doro, Mouradil Luna, et la campagne, au Tangoula, tire. On a condition de vie, on va la finir misérable. Alpha Condé 11 ans. Il n'y a pas eu de manquement. Océ CCMA, Prime, Faudra patron. Non, non, mouri, non, il patron. Nana Mouri patron. Qui bandit Rafa sonor. Bori, bogi Waliomuna, yomuna wal yomuna birina wafe di bandi mamadi dumbuya komo supporter di traite naya fante komo tangana supporter mouton tondito mouton ditina, voilà donc euh, bonne journée à tout le monde le combat continue pas de recul c'est ici là, merci à vous Ibrahima Sori Bangora merci à vous merci à mon frère Kouevogue depuis la France merci à Mohamed Savane, voilà merci à euh, Sambake Taza, merci à vous. Merci à Idrissa Idriss Djane, merci à vous. Voilà, ben, be douaouke. Tous ceux qui peut prier là, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit prie pour le sari mamadi dit que j'ai dit que j'ai prie pour on prie pour ce qui est bon pour le pays que Allah wa, wa la fasse cela mais on ne peut pas venir prier pour des bandits quand vous voulez prier pour le pays là, vous priez pour le pays mais vous ne priez pas pour un individu le bandit n'a pas dit le 5 septembre que lui n'est pas là pour défendre l'intérêt d'un individu alors vous allez défendre son intérêt pourquoi après avoir tué combien de Guinéens après avoir mis l'économie en retard mettre plus de 14 000 personnes à la retraite incapable de prendre 1000 personnes donc ce bandit-là, on va prier pour lui. Pourquoi